Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voulais vous introduire une courte vidéo qui vous euh, montre des orbes qui dessinent euh, un crop cycles, c'est-à-dire euh, un agroglyphe. Et je vous, a, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo euh, que j'avais faite, euh, et je vous mettrai le lien, euh, Extraterrestre, ovni, zone 51, arnaque du réchauffement climatique, crop cycles, orbes, etc. Donc je vous en avais déjà parlé, donc les agroglyphes c'est ces motifs dans des champs qui sont donc euh, faits par les orbes vous allez voir ça donc pourquoi, euh, pourquoi les, des, des orbes dessinent des agroglyphes dans les champs et là c'est une interprétation personnelle je pense que euh, ce sont des messages codés euh, pour les initiés francs-maçons des messages codés qui, euh, qui sont des, des marqueurs temporels ou alors qui sont, qui, qui, qui visent à, à faire passer des, des idées ou des concepts. Mais en tout cas, je pense que c'est un moyen de communication euh, de l'occulte euh, vers, euh, donc, à destination des francs-maçons. Voilà, bon visionnage.